Donc bonjour à tous, je m'appelle Samy Adel Belaïd, j'ai 21 ans et je suis originaire de la ville de Nice. Euh, je suis issu d'un bac général S en option sciences sens de l'ingénieur et je suis actuellement en deuxième année de l'IUT génie mécanique de Toulouse. Alors pourquoi avoir choisi l'IUT Il faut savoir que l'IUT est une formation diplômante au bout de deux ans et une poursuite d'études est envisageable donc en école d'ingénieur ou en école de commerce ou peu importe et euh, donc du coup ça nous laisse un, un, un assez bon choix en fait de ce qu'on veut faire plus tard que ce soit donc euh, une expérience professionnelle ou continuer tout simplement euh, dans les études et donc ensuite pourquoi avoir choisi l'IUT génie mécanique de Toulouse et spécifiquement de Toulouse parce qu'en fait euh, déjà c'est pour moi très bien sûr évident de la mécanique mais aussi euh, parce que l'IUT de Toulouse propose une spécialité en aéronautique donc aéronautique est un, qui est un domaine qui m'intéresse très fortement Alors qu'est-ce que je vais faire après cette CUT euh, Génie Mécanique et Productique donc moi j'ai pour but d'être euh, ingénieur d'affaires. Et donc c'est un métier euh, donc, euh, accessible après plusieurs parcours. Donc euh, un parcours euh, soit en école d'ingénieur ou soit en école de commerce. Et, euh, et en fait mon profil montre qu'après le DUT, il y a pas mal de, de parcours qu'on peut envisager. En fait, on n'est pas bloqué forcément dans la mécanique aéronautique par exemple. Donc, euh, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et euh, pour ça d'ailleurs que j'ai choisi euh, l'IUT euh, Mécanique.